Salut à toutes, salut à tous À titre tout à fait expérimental, je vais vous proposer quelques vidéos destinées au grand public sur la pratique de l'astronomie. Je suis novice dans l'audiovisuel et ça a été beaucoup de travail, mais j'espère que le résultat de ces vidéos vous plairont. Je suis super contente en tout cas de commencer cette année sous le signe de la médiation scientifique avec des podcasts, des vidéos et des articles sur l'astronomie et l'espace. J'ai plein d'idées pour l'année qui vient, et vos retours sur les différents canaux que ce soit Mastodon, Twitter ou Twitch, me motivent énormément. En fonction de mon temps, mon énergie et mes finances, j'essaierai de concrétiser des idées assez dingues et vous partager régulièrement des histoires, des tutos, des chansons, des entretiens, des lives, etc. etc. sur l'astro. Je vais commencer par vous proposer deux vidéos tuto. J'ai pas de fond vert donc j'ai essayé de trouver des endroits plutôt sympas. Et j'ai pas non plus de matériel, donc j'ai aussi essayé de trouver des gens plutôt sympas, notamment les petits drébrouillards et Planète Science qui m'ont prêté des télescopes et des lunettes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier tuto. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux.